Arrêter de fumer sans stratégie, c'est comme se jeter à l'eau sans savoir nager. Pour pouvoir arrêter sereinement de fumer, il faut pouvoir s'appuyer sur une stratégie solide et fiable qui va prendre en compte tous les aspects de votre dépendance à la cigarette. Produits, gestes, comportements, habitudes, associations et besoins émotionnels. Si vous vous lancez dans votre sevrage sans avoir réfléchi au préalable à toutes ces questions, ni en ayant de réponse appropriées à tous ces aspects de votre dépendance à la cigarette, vous n'allez pas pouvoir aller beaucoup plus loin que cette petite fille. Alors, renseignez-vous, posez-vous des questions, ne gobez pas tout ce qu'on vous dit à propos de la cigarette. Faites aussi un petit peu d'introspection pour comprendre comment les choses fonctionnent à l'intérieur de vous. Et lorsque vous aurez fait tout ce travail, je vous promets qu'il vous sera déjà beaucoup plus facile d'arrêter de fumer. Et si vous voulez savoir comment moi je permets à mes coachés d'arrêter sereinement de fumer, sans manque, sans frustration, ni prise de poids, je vous invite à regarder ma masterclass gratuite « Comment réussir sans sevrage tabachique » le lien dans ma bio.